Alors l'île de Yule, avec l'île de Yule, je vous emmène en fait euh, juste à quelques brasses de chez moi. Donc je vis en Suède sur l'île de Lidingö. Et juste en face il y a une autre petite île mais piétonne de 250 habitants euh, où il y a un manoir prétendument hanté. Donc je me suis approprié ce manoir euh, et, euh, et j'y ai créé une histoire. Il y a Emma qui est une, une jeune spécialiste d'art qui vient en fait estimer les biens de, de ce manoir, qui appartient à la quatrième plus grande fortune de Suède. Et elle est, elle est vraiment pas à l'aise d'arriver sur, sur ce manoir, enfin sur cette île-là, parce que neuf ans plus tôt, une jeune fille a été retrouvée pendue à un des arbres du manoir avec... Ses doigts, de, ses gros orteils noués entre eux, euh, et un ciseau accroché autour de son cou, une paire de ciseaux accrochés autour de son cou. Donc elle revient enfin, vraiment mal à l'aise, et il, il se trouve que euh, peu de temps après, eh bien, alors qu'elle est en train d'expertiser ses biens, un autre cadavre euh, est retrouvé. Et euh, cette fois, il s'agit d'une jeune fille sous la glace, mais toujours avec ses ciseaux et ses, euh, et ses, euh, ses orteils noués entre eux, dont l'enquête qui avait été ouverte neuf ans plus tôt euh, rouvre. Et euh, Karl, qui à l'époque n'avait pas trouvé, donc l'inspecteur euh, suédois qui n'avait pas trouvé... Euh, euh, le meurtrier à l'époque et eh bien va se lancer de nouveau dans une nouvelle enquête euh, et donc on suit en fait cette enquête au moment de l'hiver suédois euh, juste après la Noël donc euh, euh, voilà cette époque là et on le suit avec trois personnages donc Emma, euh, cette jeune femme Karl et puis aussi euh, Victoria qui est la, une, une domestique la seule domestique à l'intérieur du manoir. Donc euh, la passion pour la Suède et pour euh, les polars nordiques, bah, tout a commencé avec l'amour. <rire> Je me suis mariée avec un Suédois. Donc euh, nous avons vécu euh, 12 ans à Londres. Et puis après Brexit, là, et... Euh, et Covid, eh bien, mon mari a été rappelé à rentrer chez lui pour son travail. Et donc, nous nous sommes installés il y a deux ans euh, en Suède. Euh, Je n'avais pas, pas particulièrement envie d'y aller, même si j'adore ce pays. Mais y vivre, c'est vraiment différent. Et moi, j'adorais Londres. Euh, mais euh, il y a un endroit que j'aimais beaucoup. J'avais un gros coup de cœur des années auparavant, quand j'étais enceinte de mes jumeaux. Et c'est l'île de Lidingö euh, il, se trouve que il se trouve que cette île a des écoles formidables <rire> donc on s'est dit pour mes trois enfants c'est parfait. Et on a posé nos bagages sur euh, cette île qui est euh, bah, évidemment, euh, j'ai la mer en bas de chez moi et elle est bordée de forêts, euh, j'ai les daims, les biches qui viennent dans mon jardin. enfin C'est extraordinaire, c'est un, un endroit absolument, euh, euh, je ne sais pas, c'est hors du temps euh, et c'est très inspirant évidemment avec des couchers de soleil. Euh, rose orangée, enfin c'est euh, moi quand je vais me coucher le soir, je toujours mon appareil photo avec moi pour prendre des photos du coucher de soleil, c'est incroyable. Donc en fait l'île de Yule, euh, le nom n'existe pas, mais Sturholmen dont je parle existe vraiment. Donc elle s'appelle pas du tout l'île de Yule, ça c'est le titre du livre, mais Sturholmen en fait est, est, existe, elle est... Elle est... C'est une île qui est vraiment en face de chez moi, euh, a vraiment, quand je dis quatre brasses pour plaisanter, c'est l'expression marseillaise, mais c'est pratiquement ça, elle est à cinq minutes en bateau. C'est une île qui est piétonne. Euh, mmh. Donc imaginez une île sans voiture de 250 habitants, où il n'y a pas d'épicerie, vraiment comme dans le livre. Il y a ce manoir, ce grand manoir euh, qui a été construit au début du XXe siècle, euh, et euh, que j'ai restauré pour mon livre, mais qui en fait est complètement délabré. Euh, et euh, et en fait euh, donc cette île est une île qui m'a marquée quand j'ai emménagé en Suède parce que bon elle est juste à côté de la maison et c'est une île où le silence est vraiment assourdissant dans cette expression euh, parce qu'on a l'impression d'être traîné par les par les fantômes quand on y, quand on y marche et donc en fait Yule c'est l'ancêtre de Noël donc, euh, mon, mon livre euh, revient sur beaucoup de rites euh, euh, scandinaves, de rites vikings, euh, la mythologie aussi scandinave. Et euh, je ne voudrais pas trop en dire, mais je vais juste dire qu'en fait, le solstice d'hiver, donc euh, le 21 décembre, euh, est, est une, une fête qui est à la clé, euh, ben, du livre, et aussi ben, de, toutes nos, de toutes les célébrations euh, ben, de, Noël, euh, de, euh, euh, oui, de Noël, parce que finalement, à partir du 21 décembre, ce qui se passe, c'est que les jours allongent, et ici pour nous, en France, ce n'est pas très important, mais pour les Suédois, c'est clé, hein, parce que le soleil se couche aux alentours de 2h30 de euh, euh, avant le 21 décembre, les jours sont très très courts, le soleil se lève très tard, et on a très peu de luminosité. Alors, les mythes et les, et les légendes vikings sont clés, hein. euh, C'est ce, un livre qui, moi, je suis une fanade d'histoire. Donc, euh, dès que je peux avoir un prétexte pour me plonger dans quelque chose d'historique, j'y vais à fond. Et euh, j'avais fait déjà une incursion dans les, dans les rites, euh, les, pas les rites, mais plutôt les, les, les, la mythologie scandinave dans mon deuxième livre euh, qui s'appelle Meur. Où je parlais justement de, de, de Odin et de, enfin Odin et des deux donc du dieu, Odin et des, des, des deux corbeaux qui, qui parcouraient le monde et qui venaient, enfin, pas le monde, les neuf mondes et qui venaient lui raconter ce qui se passait, chuchoter à son oreille en fait les secrets, chacun. Et dans ce livre-là, c'est un petit peu la clé de tout. On a un tueur qui, euh, ben. Bah, dont, dont, les, dont les meurtres sont vraiment inspirés de ces rites-là. Et quand je parle, j'évoquais tout à l'heure les orteils noués entre eux, les ciseaux autour du cou, tout ça existe. Voilà, donc c est, c est, il faut savoir qu'en Suède, il y a de nombreuses, enfin beaucoup de leurs célébrations sont des célébrations païennes, Hein, des célébrations qui, euh, qui, euh, qui leur viennent, ben, des rites vikings, la manière dont ils trinquent, par exemple, les Suédois trinquent en se regardant, euh, euh, euh, dans, en fait, nous on trinque en, en, en, pour que les verres se touchent, mais en se regardant dans les yeux, et ça pour eux, c'était très important, parce que euh, si les verres se touchaient, se regardaient dans les yeux, le poison qui était mis dans un verre, Aller atterrir dans l'autre. Donc euh, voilà. Et on faisait ça en général avec son voisin de droite, son voisin de gauche, et puis au centre. Donc c'est très intéressant. J'ai trouvé ça fascinant euh, de saupoudrer cette histoire de toutes ces de tous ces rites. Et quand on lit Tolkien, on se rend compte qu'en fait toute la mythologie nordique, enfin c'est de ce dont il s'est nourri quoi.